Normal on est là pour s'améliorer pour y arriver On s'entraîne sans répit C'est ça la de l'académie On veut gagner On va tous nous montrer qui on est ensemble On a Yu-Gi-Oh GX nouvelle génération En salut à tous les astraliens c'est Gabriel Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 sur Dueling Nexus qui a demandé les épices Voilà, tout simplement. Donc, pour commencer, on va se rétrécir. Comme d'habitude. Parce que c'est très important de se rétrécir. Un peu, pour que vous puissiez voir. Et on va regarder le dernier duel. Alors, qu'est-ce qui va se passer ah bah j'ai une plutôt bonne main, il va bannir 6 euh, monstres de son extra-deck pour pouvoir piocher 2 cartes. J'ai une plutôt bonne main, il va m'empêcher de jouer complètement. Il va m'empêcher de jouer complètement, mais comme... comment vous dire Je l'aurai à Là, il paye 7000 points de vie pour annuler mon attaque. Il me la renvoie dans la main. Et je dis Mince, alors qu'est-ce que qui se passe Je ne pourrais, pas, pourrais, pas, pourrais pas gagner si il continue. Donc, là, il renvoie 6 cartes de son deck pour que je te paye. Il rejoue une carte piège. Voilà, là, il attaque. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Et il dit, là, Et là, comment vous dites Et là, c'est euh, le chaos total. Là, il, il, il veut me détruire toutes mes cartes. J'ai dit. Ah oh, mince, j'ai rien à pouvoir faire. Et là, boum, Rajeki. Boum, Rajeki. Et en plus, et en plus, tout cela, est, hommage toi en Il perd beaucoup de points de vie, je trouve, pour... Je trouve, pour pouvoir m'empêcher de jouer. C'est la... C'est la technique qui, qui veut ça hein. Donc, que, euh... avec le deck qui est fait, c'est un bot le train. Et là j'ai fini de là infinie et je m'en fous, franchement honnêtement je m'en fous qu'il annule mon... mon effet parce que j'ai eu mes 1400 fois la vie dans la gueule, et bim Voilà le travail Donc un duel bien épicé, je vais faire, parce qu'il m'a toujours empêché de jouer, il m'a toujours empêché de jouer, mais malgré l'empêchement, j'ai pu gagner, voilà, tout simplement. Donc euh, je, vous, je vous souhaite une bonne fin de week-end, Hein, pour ceux qui jouent à Pokémon Go, n'oubliez pas, le week-end prochain, il y a le Community Day qui se déroule sur deux jours où on aura euh, tous les Pokémon qui vont spot des Community Day des deux dernières années. Donc, par exemple, moi, ce qui va m'intéresser, c'est Oursa, Oursa King, pardon, mais j'ai quand même capturé avec le Pokémon Go Plus que j'ai à mon poignet, j'ai quand même capturé le maximum de Pokémon pour pouvoir justement pour pouvoir augmenter les poussières d'étoiles et compagnie, pour pouvoir avoir enfin un deuxième Pokémon à 4000 PC. Donc après, la semaine prochaine, si j'ai le temps, parce que, bien sûr, c'est toujours la même chose avec moi, si j'arrive à prendre le temps. Si j'arrive à prendre le temps, je travaillerai sur la vidéo « Building Gabriel spécial Noël 2022 ». Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Vous, allez, vous allez dire « Oui, tu peux toujours jouer de Montagne de Monts » tu te fais toujours une montagne, il n'y a pas grand-chose à faire, voilà, sauf que je n'ai pas forcément l'envie ou le temps de tourner, donc euh, là c'est très clair, je n'arrive pas à prendre le temps de faire les choses, donc euh, voilà, j'ai aussi des problèmes à gérer, hein. je, suis, je vous rappelle quand même que je suis en appartement, je dois gérer mon loyer, je dois aller gérer euh, mes courses, je dois gérer mon ménage que je fais aujourd'hui d'ailleurs, voilà, on va me le reprocher, mais voilà, et il y a pas mal de choses. Là, ça sent une odeur de, de citron. C'est agréable. Voilà, si vous ne pouvez pas savoir, c'est beau quoi. C'est beau. Bon, sur ce, je vous souhaite un beau week-end et je vous dis peut-être à la semaine prochaine pour euh, une, une vidéo, donc Building Gabriel ou autre, en sachant que les, les défenseurs, euh, la, la boîte qui devait sortir en décembre 2024, eh ben, en 2022, elle ne sortira pas en TCG, elle sort en OCG. Donc euh, après, vous aurez la, donc, euh, le trade-binder du mois de janvier un peu en retard autour du 20, parce que, en euh, fin du mois, on va dire, parce que la, la discipline sort le 19. Donc j'essaie de d'arranger tout ça. N'oubliez pas que j'ai un compte TCG Market qui s'appelle Kim Astra Lugio pour le moment. Pour le moment, je ne mets rien dessus, mais dès le mois de janvier, je vais y mettre. Ça y est, j'ai coté carte market, j'ai mis quelques petites cartes pour me faire des sous et pour pouvoir me, pour, pour pouvoir me permettre d'acheter des choses. J'ai reçu euh, une grosse euh, partie des cartes qu'il me fallait pour finir mon deck euh, salamangande, il m'en manque encore. Donc peut-être que je ferai une vidéo là-dessus et oui, il va falloir que je fasse des vidéos sur les deux decks que j'ai mis sur euh, Dueling Nexus Et il me manque un Garuda pour finir le deck. Euh... Pas Dam Damarpy, mais pour finir le deck Petit Oiseau. Voilà, je ne sais plus comment on l'appelle, mais pour finir le deck Petit Oiseau. Donc euh, ça, je vais le recevoir aussi, normalement. Mais ça, ce sera pour le prochain. Donc sur ce, les amis, cette fois, c'est la bonne. Je vous laisse tranquille. Je vous laisse. Je vous dis à plus, je vous souhaite une bonne journée et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la team astral video et ciao tout le monde Oh yeah Hey Hey Le pouvoir est en toi. Louve-toi moi C'est pour la victoire qu'on se bat Tu seras le meilleur, un jour, on s'en souviendra oh, Maintenant passe à l'action, tu es prêt à jouer des Sous-titrage